Le 16 mars dernier, nous sommes rentrés dans le réseau des collèges pilotes La Main à la patte, c'est-à-dire que nous avons commencé un partenariat avec cette fondation qui a pour objectif de développer l'enseignement des sciences à partir de la démarche d'investigation. C'est-à-dire qu'à partir d'un problème posé, d'une question qu'on se pose, on émet des hypothèses que l'on va tester en mettant en place des activités de recherche, ce qui va nous permettre d'obtenir des résultats dont l'interprétation va nous permettre d'arriver à des conclusions. Par exemple, en maths, la prof peut être amenée à retravailler avec les élèves le vocabulaire d'une simple feuille d'érable, et puis de chercher à mesurer, par exemple, avec euh, la largeur des index. Et à partir de là, eh bien, on peut déjà euh, construire des graphiques, observer que... Hum, en 6e A, donc, la plupart des élèves, par exemple, trouvent qu'il faut 8 largeurs d'index pour euh, évaluer la mesure de, de cette feuille. En, tandis qu'en 6e B, ben, les résultats sont beaucoup plus variables. Et puis un élève, par exemple, trouve hyper essentiel de dire que sa mesure, c'est 7,1 largeur de, de doigts. Bon bien, chacun est libre et ça donne du coup des résultats très différents, beaucoup moins euh, réguliers, on va dire, que ce qu'une prof de maths habituellement pourrait dire sur la longueur de ses feuilles d'érable. À partir de là, en même temps, on peut retravailler sur un tableur et puis euh, donc sur informatique. Donc ça, ce sont les élèves qui ont fait ces graphiques eux-mêmes. Observer que donc les résultats d'une classe à l'autre sont différents. On peut aussi faire des calculs de moyenne, toujours avec ce tableur, et observer les résultats qui, pour le coup, sont assez similaires quand on va prendre les mesures avec une règle, cette fois. La première étape dans une démarche d'investigation, c'est de prendre le temps d'observer, observer ce qui m'entoure, observer mon quotidien, et par exemple, voir que ma main doigt écarter mesure dans les 20 cm, que mon pied mesure dans les 25 cm, et on visualise les résultats de tout le monde en remplissant un document numérique collaboratif. Et puis ensuite, on travaille en parallèle avec le prof de IST, Enseignement intégré des sciences et technologies. Donc là, c'est M. Soumireux qui travaille avec les 6e et qui va partir sur des choses plus concrètes et qui va par exemple chercher à demander aux élèves « Tiens, si vous deviez faire pousser des graines, comment vous y prendriez-vous » Donc euh, sur Internet, sur notre espace commun, il euh, met différentes fiches d'agriculture. Il va dire euh, demander aux élèves en groupe de réfléchir à euh, « Tiens, Peut-être pour germer, les graines ont besoin de Alors peut-être elles ont besoin de terre et d'engrais, d'eau en plus ou moins grande quantité, de chaleur ou bien alors de fraîcheur, etc. Euh, protocole scientifique, on se donne les conseils en même temps les uns aux autres. Il faut faire une expérience témoin, on va tous planter 30 graines. Bon, ça c'est la théorie parce qu'après euh, certains en plantent plus ou moins de graines. La théorie est là et on va observer ensuite comment ça se passe. Puis on donne des conseils à chaque groupe en particulier, euh, ceux qui mettent de la terre et de l'engrais, attention, il bon, faut bien arroser les graines régulièrement, et puis il ne faut pas mettre de, berche, de bâche sur les graines, parce que sinon elles ne vont pas avoir la lumière. Et puis, etc., suivant euh, les différentes expériences mises en place par les élèves qui veulent tester différentes hypothèses, qui choisissent quelles hypothèses ils vont tester. Ils ont un journal de bord et on leur explique les rôles dans le groupe suivant qu'ils sont en groupe de 3 ou en groupe de 4 et puis euh, quelles hypothèses euh, ils, euh, ils posent et à la fin de prendre le temps de faire le bilan de leur séance, les points positifs, à améliorer et ce qu'il reste à faire pour la prochaine fois. Et ensuite les protocoles qui y ait à mettre en place. Et une fois que tout ce travail intellectuel est mis en place, on va dehors sur la friche et on va faire euh, concrètement cette mise en place d'expérimentation euh, donc, M. Soumireux là, est en train de, de montrer la friche pour que les élèves écoutent euh, plus ou moins attentivement euh, ces explications. Ici, il y avait déjà une des classes qui, était, qui avait commencé ses expérimentations. La deuxième arrive là. Et puis voilà, on commence par euh, mesurer les parcelles, chacun euh, un mètre carré. Chacun s'organise le mieux possible, toujours de manière plus ou moins attentive, mais euh, active. Il s'agit d'ailleurs de désherber, d'enlever de, cette herbe. Donc bon, comment s'y prend-on C'est pas commun avec un stylo. Il s'agit aussi ensuite d'arroser, d'arroser précisément. Donc on a dit par exemple 5 ml pour chacune des 30 graines. Ce sont des choses très précises à mettre en place. Par exemple, on peut aussi mettre du coton ou de la terre. Et, ou bien mettre à l'abri de la lumière, ou non, ou à l'ombre, et avec euh, les fiches explicatives qui, qui, qui disent ce qu'il va y avoir euh, sur chaque parcelle. Des bâches pour protéger, euh, parce que la semaine où on l'a fait, finalement, il faisait très froid. Et je laisse la parole à Moad qui le jour des portes ouvertes, fait la présentation des démarches d'investigation mises en place par les élèves de 6e. La 6e A et la 6e B, ont fait les deux mêmes expériences. Par exemple, là-bas, c'est la même expérience que celle-là. Donc on va voir si les deux vont réussir. Il y a celle-là, est-ce que graine a besoin de chaleur Donc on a décidé de mettre une base pour que la chaleur ne s'en aille pas. Et euh, tous vos rêves, ils vont refaire à l'air libre, on va dire. Il y a aussi euh, « Est-ce qu'une graine a besoin d'espace ?» Donc euh, pour eux, on a décidé de faire un espace beaucoup plus grand parce que normalement, euh, l'espace d'expérience, c'est 1 mètre carré et eux, c'est 1,5 mètre carré. Donc euh, pour une expérience, on a besoin de 30 graines. Ces graines, ce sont les lentilles. Et euh, pour les 30 graines, on a besoin de 150 ml. Donc on sait que pour une graine, on a besoin de 5 ml. Ensuite, eh bien, ma foi, il faut enlever les bâches qui sont pleines d'eau pour pouvoir compter les plantules et pouvoir mesurer la longueur de chaque plantule. Euh, observez aussi euh, le nombre, le de, de pourcentage de, de graines germées. Euh, donc à l'obscurité, ah, bah, rien n'a germé. Euh, alors après, une certaines expériences, peut-être ne fonctionnent pas, euh, mais peut-être ce sont les élèves qui n'ont pas fait tout à fait ce qu'il fallait. Et puis, euh, la taille moyenne des plantes, et eh ben, s'il y a zéro plante, elles font 0 cm, Et puis, à observer en fonction des hypothèses, quelles sont celles qui ont poussé le mieux on continue cette expérience euh, cette semaine, le jeudi, en allant de, depuis le collège jusqu'à la plateforme expérimentale de Montardon. Euh, donc on va pouvoir marquer sur un plan euh, le trajet parcouru. Et puis on va aussi aller un petit peu plus loin, voir euh, la fromagerie, la fabrication des fromages que nous mangeons à la cantine. Donc on part de, on est parti d'une feuille d'érable hum, sur papier, photocopié, Ensuite, on a semé des graines le mieux possible pour essayer qu'elles poussent. On les a mesurées, on a regardé comment ça passait. Euh, et euh, avec euh, dans cette chaîne du vivant, on a les aliments que nous prenons à la cantine tous les jours et où nous servons par exemple des fromages de clarentine qui est une ferme pas très loin de peau. Que nous allons donc visiter le 16 mai et puis euh, l'après-midi nous irons sur la plateforme expérimentale de Montardon donc qui elle euh, fait pousser plutôt du maïs que nos graines de lentilles hein. mais voilà là on prend la dimension euh, supérieure d'un laboratoire qui examine Enfin, euh, qui sème un grand nombre de, de graines avec euh, des conditions différentes suivant les parcelles, qui va observer ces graines, qui va euh, les trier, euh, voilà. Donc là, on est un peu comme nous sur notre friche, mais à une dimension beaucoup plus importante. Et du coup, sur cette parcelle expérimentale, on va pouvoir observer, enfin profiter des, des ingénieurs et des scientifiques qui sont là pour. Euh, présenter leurs recherches, leurs expérimentations à grande échelle et on va en profiter pour, par exemple, eh bien, euh, mesurer, euh, comment on va faire pour mesurer euh, cette longueur de parcelle. Donc là, on revient... Euh, par exemple, ah tiens, un pas, à mon avis, combien ça mesure Pour aller d'un bout à l'autre du silo qui est sur la parcelle, combien ça fait Quelle durée ça va mettre, etc. Et en mettant toujours dans l'idée de mettre en place un protocole. Par exemple, pour euh, mesurer un pas, je vais marcher 10 pas. Euh, on mesure au décamètre cette distance. On en déduit la longueur d'un pas. Hein, comment il faut faire Et puis la longueur de 100 pas. Bon, voilà. Donc, mettre en place un protocole. Et euh, une fois que j'ai mon opinion, je peux avoir une opinion au départ très bien, mais ensuite, scientifiquement, comment je m'éprends pour avoir un résultat plus précis, plus vrai euh, Et puis ça, eh ben, je peux le présenter sur un tableau, je peux le présenter sur un graphique. Donc on, là, on retombe sur des, euh, des manières de faire plus intellectuelles, plus classiques en classe, mais à partir de mesures que nous avons expérimentées nous-mêmes. Puis la conclusion, voilà, la conclusion de tout ça, finalement, est-ce que j'avais bien mesuré un pas. Et euh, voilà, donc l'idée aussi de la main à la pâte et de cette démarche d'investigation, c'est aussi d'être euh, dans le local. Donc l'intérêt de Montardon, c'est que ce n'est pas loin de Pau, D'être avec euh, des chercheurs scientifiques, en, des professionnels. Donc là, euh, on profite des, des scientifiques qui sont sur cette plateforme et euh, on a l'occasion aussi de profiter d'un parrain scientifique sur l'université de Pau qui nous aide euh, dans, dans nos recherches, dans nos questionnements euh, scientifiques. Voilà, c'est tout cela, la démarche d'investigation à laquelle incite euh, la main à la patte. Essayer de rendre les sciences plus concrètes en les enseignant de manière plus connectée à la vie quotidienne pour amener enseignants et élèves à avoir euh, des opinions plus solides. Pour cela, il faut donc prendre un bon moment pour bien observer, pour tester, pour expliquer, pour sous-peser l'information, pour construire des, des arguments solides, créer des, des objets technologiques et ainsi avoir une vision du monde plus solide et plus honnête.